bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose de vous infiltrer avec moi dans le milieu du crime avec into deep un jeu qui n'est pas vraiment semi coopératif car il ne peut y avoir qu'un seul gagnant mais qui pourrait s'approcher d'un jeu quart de coopératif et ce terme que je viens d'inventer je le dépose immédiatement un jeu donc quart de coopératif dans lequel vous devez prendre possession le contrôle de criminels afin de déjouer les plans du maléfique syndicat. Alors je vous préviens tout de suite, et vous le voyez, ce jeu, comme beaucoup des jeux que j'ai présentés récemment, propose beaucoup d'icônes, d'iconographies, et ça, ça peut faire peur, à la fois pour découvrir le jeu comme pour l'expliquer, puisque quand on regarde le, table, le plateau, finalement, bah, on n'y comprend rien. Alors je vais essayer de faire en sorte de vous présenter les choses pas dans l'ordre du livre de règles, euh, histoire que les choses, que le jeu, les mécaniques vous apparaissent comme, j'espère, évidentes. En tout cas, on va essayer cette technique, une technique elle aussi brevetée. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne joue pas avec les modules optionnels, tous les modules complémentaires. D'abord ils ne sont pas tous disponibles dans la version démo sur Tabletop Simulator, mais même le persuader qui est ici, le petit pion jaune, ne sera pas inclus au jeu. Je précise également que je suis sur une configuration à deux joueurs mais que les règles ne changent pas jusqu'à quatre joueurs. et C'est uniquement si on ajoute un cinquième joueur qu'il y a des règles supplémentaires. Alors ce qui me paraît important avant de commencer la description c'est de bien comprendre le principe du jeu qui est un jeu un petit peu avec des différents tiroirs si vous voulez le principe ultime ça va être de déjouer les plans du syndicat, le syndicat du crime pour cela vous allez prendre le contrôle à distance de criminels puisque dans ce monde tous les criminels comme la plupart des gens sont dotés d'un plan qui sont piratables vous faites donc partie d'une espèce de cellule noire de la police, une cellule qui n'a pas d'existence de, officielle, et qui va se servir d'action des criminels pour essayer de déjouer les plans, de comprendre les plans de ce fameux syndicat. Cependant, il y a plusieurs facettes au jeu. Vous allez d'abord souvent avoir le choix entre votre carrière personnelle et le bien commun, si vous voulez. Et déjà ça, ça va entraîner une répartition différente des points de victoire. Mais par-delà ça... Vous allez devoir, inévitablement, puisque vous êtes en infiltration et que vous contrôlez des criminels, vous salir les mains, qui présente le risque de finir in too deep. C'est-à-dire que, quel que soit le nombre de joueurs, euh, le joueur qui sera le plus corrompu, qui se sera le plus sali les mains à la fin de la partie, euh, bon, il n'aura pas perdu, mais c'est tout comme parce qu'il va perdre énormément de points. Sauf si, et c'est cela que ça devient intéressant, sauf si les plans du syndicat n'ont pas été déjoués. Et dans ce cas-là, le joueur qui a été le plus corrompu va gagner un avantage substantiel. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de lecture, il plusieurs façons de gagner. Maintenant, on va pouvoir y aller tout doucement, étape par étape, et commencer par vous montrer les éléments qui composent le jeu. Le gros de l'action se passe bien sûr sur le plateau de jeu qui se situe maintenant au milieu de l'écran. Il est circulaire et un petit peu comme dans Veilfate récemment, on voit que chaque tuile va représenter un quartier de la ville. Dans certains de ces quartiers, vous voyez qu'il se trouve déjà des criminels. Les criminels donc dont vous allez pouvoir prendre le contrôle pour arriver à vos fins. On trouve aussi des objets qui pour l'instant sont à même le sol. Alors ils ont différentes couleurs, ils appartiennent à des catégories. Elles sont reprises ici dans le livret de règles. Euh, donc ce sont tous des objets, mais on peut aussi les appeler de manière plus particulière sur certaines cartes. Et dans ce cas-là, ça limite le nombre d'objets que vous pouvez utiliser. Ces objets peuvent donc être saisis et déplacés par tous les criminels sur le plateau. En rouge ici, vous voyez des barricades. Il y en a deux. Elles peuvent être déplacées par les joueurs avec certaines cartes ou certaines actions. Ces barricades bloquent complètement euh, le déplacement. Des criminels d'une zone à une autre ce sont donc des sens interdits la seule façon de déjouer cette règle c'est de se servir de la sentinelle qui pour l'instant est représentée par un pion assez lambda la sentinelle elle a beaucoup beaucoup de, de fonctions dans le jeu c'est une espèce de robocop si vous voulez de super robot euh, policier et vous pourrez éventuellement entre autres vous en servir pour qu'il vous escorte de l'autre côté d'une barricade chaque quartier est doté d'autre part euh, d'un pouvoir spécial qui peut être utilisé si un de vos criminels, un des criminels dont vous avez le contrôle, euh, se trouve dans le quartier correspondant. Évidemment, toutes les icônes sont expliquées dans le, dans le livret de règles. Elles sont assez simples. Une fois qu'on les a vues, une fois, on les comprend toutes. Attention cependant, vous ne pouvez utiliser les pouvoirs de quartier que si aucune force de police n'est présente. Les forces de police, ce sont les petits pions jaunes. On voit qu'il y en a ici un, ici deux, ici trois. Leur nombre a rarement de l'importance, parfois sur certaines missions. Par contre, si vous activez par exemple le pouvoir de quartier ici, vous allez drainer un jeton police de chaque autre zone. Ce qui fait que la présence policière va beaucoup, beaucoup tourner au fil du jeu. Au milieu du plateau, enfin, vous voyez le pool des criminels disponibles, puisque quand vous prenez le contrôle d'un criminel, vous ne prenez pas directement son pion, évidemment, on a besoin de savoir où il se trouve et ce qu'il fait. Vous prenez ce petit jeton-là que vous allez mettre sur votre plateau joueur. Et c'est une transition parfaite pour parler justement du plateau joueur. Entre autres choses, il va vous permettre de suivre le contrôle et l'influence que vous avez sur les criminels et plus ou moins l'avancement de votre enquête via certaines icônes. La piste du haut est appelée la piste de grip en anglais, ce qu'on pourrait appeler quelque part euh, l'influence sur les criminels, euh, le principe c'est qu'à chaque tour quand vous avez un criminel sous votre contrôle, que vous, avez, vous avez piraté ses implants, vous allez augmenter ce jeton d'une case, plus ce jeton est avancé sur la case, plus votre criminel pourra faire d'action puisque vous aurez plus d'influence sur lui, et il y a également un système de scoring dont on verra les détails en fin de vidéo. A gauche, vous avez une liste des criminels que vous avez actuellement sous votre contrôle, qui sont donc OK. Vous ne pouvez pas en avoir plus de 3, sachant que si vous en possédez 3, le fait de demander autant de ressources, euh, de, de, le fait que ça vous demande beaucoup de ressources, fait que vous allez piocher une carte dilemme qui représente la corruption. Donc souvent, quand on est trop gourmand, on se retrouve à vite piocher beaucoup de cartes et donc à être relativement corrompu. Ne vous en faites pas ce concept, on va le détailler bien après. Et au milieu, vous pourrez mettre tous les jetons que vous allez ramasser. Alors cela vous en verrez beaucoup. Les petits jaunes, c'est l'Intel, le renseignement. Attention à ne pas confondre avec les indices. Le renseignement, ça, ça représente simplement les points de victoire. On se dirige maintenant vers les pioches pour décrire un petit peu les paquets qui se trouvent à notre disposition. Nous avons ici ce qu'on appelle les side crimes, donc ce sont des crimes, et des atteintes ponctuelles, qui sont un petit peu des cartes bonus. Elles n'influent pas sur l'histoire, elles vont vous permettre soit de gagner quelques bonus, mais pas énormément, soit de faire éventuellement un coup fourré à votre adversaire si ça se présente bien. À côté, vous trouvez les cartes correspondant aux trois chapitres du jeu. Il faut savoir que les, les crimes, et donc l'enquête qui, qui va y être liée, est divisée en trois chapitres et que ces cartes sont également liées entre elles. Il y a des prérequis. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez que votre criminel braque une banque, ça va être le chapitre 3. Il faudra tout d'abord avoir accompli la mission du chapitre 1 qui consiste à faire des repérages, je dis ça complètement au hasard, le chapitre 2 qui va consister à trouver des armes, et ensuite seulement le chapitre 3 qui consistera à faire des braquages. Encore une fois, c'est mécanique, on va y revenir pendant le tour de jeu. Ici, les fameuses cartes dilemme. donc c'est là où vous vous retrouvez finalement tiraillé entre euh, l'envie de bien faire, mais du coup euh, de vous salir les mains pour faire avancer l'enquête, et le fait de rester dans les clous. Donc chacune de ces cartes va proposer un risque en termes de corruption et aussi une récompense en termes d'intel, de renseignement. Ces cartes-là, c'est une des mécaniques de victoire et aussi de grosses défaites, donc bien sûr, on va y revenir très longuement. Enfin, je me déplace pour vous montrer la dernière carte qui peut être piochée. Ce sont ici les cartes bonus, alors pareil, que de l'iconographie, souvent les mêmes icônes, donc très vite vous allez toutes les retenir. Ce sont des cartes qui peuvent être soit ponctuelles, comme on voit avec le petit éclair, soit qui peuvent aller dans votre main et être jouées plus tard, et qui vont vous donner donc des petits avantages. Ici, gagner plus d'influence, par exemple, sur un criminel. Ici, échanger deux objets sur le plateau. Ici, déplacer tout ce qui est force de police, c'est-à-dire la sentinelle et les barricades. Nous allons maintenant décrire les deux derniers petits plateaux en vous expliquant le système d'enquête de Into Deep. Au-dessus, j'ai mon pool de jetons indice. Sachez que quand il n'y a plus d'indices dans ce pool, le chapitre est terminé et ça entraîne donc pas mal de vérifications, de bonus et de malus selon comment vous êtes comporté pendant ce chapitre. Ces indices donc ont des petites icônes euh, qui vont symboliser euh, leur type, donc voilà tout ce qui va être financier, tout ce qui va être planification. Je n'ai pas tous les termes en tête mais euh, ils sont assez évidents. Là ça va être tout ce qui est lié au timing par exemple. Elles n'ont pas d'autre importance que le fait qu'il faut qu'elles euh, qu correspondent, vous voyez, pour certaines, euh, certaines actions. La première partie ici de ce plateau est liée à mon chapitre, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, quand il n'y aura plus de preuves à piocher, on remettra à zéro toutes ces cartes-là, tous ces pions-là plutôt. L'idée c'est que si vous voulez avoir résolu euh, l'enquête liée au premier chapitre, disons le dossier du moment que vous avez à traiter pendant que vous continuez à enquêter euh, sur le, le syndicat, pour donc terminer cette enquête, il aura fallu placer autant de jetons d'indices qu'il y a de cubes, évidemment jetons d'indices correspondant aux icônes, donc ici deux indices liés à l'argent, un lié au timing et un lié à, je ne sais pas, euh, la planification, en tout cas deux indices de ce type. On va revenir sur ce plateau quand on arrivera à la session de fin de chapitre. Sachez simplement que globalement, euh, participer à cette enquête et finir le chapitre vous donne des bénéfices et euh, faire échouer cette enquête ne pas avoir participé vous donnera des malus, donc quelque part, la plupart du temps, vous êtes plutôt incité à participer à cette enquête, même si bien sûr, ça va retarder, décaler euh, les indices que vous mettrez sur l'enquête principale ici, l'enquête contre le syndicat. Le plan ultime du syndicat, voilà c'est en mettant des jetons d'enquête ici que vous allez déjouer le plan magistral du crime. Alors ici, ça score beaucoup hein, en fin de partie, puisque euh, on va être sur une base de multiplication entre le nombre de, de jetons indices que vous avez dans votre main d'un certain type et le nombre qui est sur le plateau. Donc il peut être tentant, évidemment, de mettre un maximum de jetons ici. Mais n'oubliez pas que vous serez sanctionné régulièrement si, pendant le jeu, vous ne participez pas aux chapitres qui vont euh, découper la partie et qui vont précéder la résolution de cette enquête principale. On voit donc qu'on a déjà beaucoup de choix à faire. Euh des choix qui, bien sûr, vont évoluer au fil de la partie sont les cartes que vous piochez, les actions de vos adversaires, votre réussite, etc. Est-ce que j'ai envie de faire avancer ce petit chapitre-là pour euh, gagner les récompenses ponctuelles à la fin de chaque chapitre Est-ce que je vais en faire le moins possible et je vais plutôt me focaliser sur le syndicat pour euh, recevoir un petit peu la médaille à la fin, pour être celui qui aura le, le plus participé à l'élucidation de, euh, de ce grand plan maléfique Ça vous fait déjà deux choix et c'est finalement assez subtil, vous vous en rendez compte en jouant, puisque euh, si c'est moi, par exemple, voir un qui vais devoir mettre... Les 5 jetons indices ici, pour finir le chapitre tout seul, euh, j'aurai donc un certain retard si mon adversaire ne mise que sur le, le main plot. Euh, de la même manière, si en plus je n'arrive même pas à finir le chapitre parce qu'il va rester un cube ici, il manquera un indice, eh bien je n'aurai rien gagné du tout et mon adversaire lui aura pris une sacrée avance sur le plot principal et donc une des grosses façons de scorer. D'ailleurs, et ça fait beaucoup de notions, je sais, mais ne vous en faites pas, tout va s'imbriquer assez rapidement. Euh, si vous vous rendez compte que vous êtes excessivement corrompu, que vous piochez beaucoup plus de cartes de corruption que l'adversaire, et que finalement vous vous rendez compte qu'avec ces cartes vous voulez peut-être faire quelque chose, il est dans votre, dans votre intérêt de miser tout sur ces chapitres qui donc ne font pas avancer l'enquête principale, dans l'espoir hein, que cette fameuse enquête principale échoue. Si vous vous rendez compte que vous partez... Complètement sur la corruption, oubliez complètement ce plateau, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette enquête échoue, sinon vous allez être grandement pénalisé, car vous serez in too deep, et si le syndicat est vaincu, vous allez perdre énormément de points. On est bien sûr ici sur une forme d'équilibre et de bluff, puisque si je vois que mon adversaire ne mise plus que sur les chapitres et ne met absolument aucun jeton ici, je peux être convaincu qu'il va jouer corruption, et donc je vais moi-même tenter à tout prix... De faire en sorte que cette enquête réussisse, il faut donc un petit peu réussir à cacher son jeu, sachant qu'avec le nombre d'actions possibles et le nombre d'événements qui vont se produire, c'est tout à fait possible. S'il y a une chose à retenir pour l'instant, c'est que rien n'est jamais gagné et que le retournement de situations sont souvent assez spectaculaires dans Into deep Nous allons maintenant, avant de nous lancer dans la description d'un tour, expliquer en quoi consistent les cartes. Vous voyez que j'ai sorti ici un side crime et un chapter crime, ou un story crime, je ne sais plus quel est le nom exact. En tout cas, un crime qui est lié au chapitre 1. Ces deux cartes, c'est ce que vous aurez en début de partie, hein un sidecrime et un story crime. On voit qu'ils ont beaucoup de, de zones similaires. Euh, le haut de la carte, déjà, représente le fluff avec le nom. Il y a aussi ici une petite chose importante, c'est le A1. Ça signifie que cette carte fait partie de l'arc narratif A. Et que si plus tard dans la partie, je veux jouer la carte A2, qui se trouvera donc dans la pile du deuxième chapitre, il faudra avant toute chose qu'un des joueurs, peu importe lequel, ait déjà accompli une carte A1. En dessous de l'illustration, et ça c'est commun aux deux types de crimes, vous avez les prérequis. Alors j'en vais prendre un en exemple, celui-ci par exemple. Vous devez être dans le Skyport et porter les Psychodes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'un de mes criminels, imaginons là j'avais hooké par exemple Sprinter, donc je vais prendre Sprinter, il faudra qu'elle soit allée. Oh, bah ça tombe bien, ils sont dessus. Il suffira qu'elle se soit déplacée ici, qu'elle ait fait l'action de prendre les Psychodes. À partir de ce moment-là, je peux jouer mon crime. Parfois, en rouge, il y a une action à faire une fois que le crime est effectué. Donc ici, lâcher les psychodes. À côté, lâcher l'objet, puisque cette euh, quête me demande de porter n'importe quel objet électronique, les objets orange. Et en dessous, vous avez la récompense. La récompense fonctionne différemment sur un sidecrime et sur un story crime. Sur le sidecrime, vous le voyez aux chiffres, même si vous ne comprenez pas encore les symboles, la récompense est assez maigre. Ce qui a toujours de bien, c'est qu'on va aller chercher une carte bonus là-bas. Donc on va avoir une petite carte à mettre dans sa main ou à jouer tout de suite pour pouvoir faire une crasse à son adversaire. Le reste des symboles est commun, je vais donc les expliquer un par un. Le 1 rose signifie que je vais piocher une carte de dilemme, qui va faire potentiellement augmenter ma corruption en fin de partie. Ça ce n'est jamais trop bon, en tout cas il faut le mesurer, essayer de comparer le nombre de cartes qu'on a avec ce que, avoir, ce que peuvent avoir les adversaires. Le petit 1 dans un rond signifie que je vais aller chercher un indice ici. Et le petit fichier avec un dedans signifie que je vais en utiliser un, c'est-à-dire soit pour enquêter sur le chapitre actuel, soit pour résoudre le crime principal. Sur les story crimes, on a deux choix. Et globalement, ça représente le fait soit d'essayer de se mouiller le moins possible, de se salir les mains le moins possible, ce qui implique une, un gain en intel, donc en point de victoire moindre, par contre, on prend aussi moins de cartes de dilemme et on va souvent pouvoir placer plus d'indices. Donc, ça va correspondre clairement à un style de jeu, une orientation que vous prenez. On voit ici que si on y va moins éthiquement, on va récupérer beaucoup de points de victoire, un peu plus de, de corruption. Et évidemment, on va récolter moins d'indices. Donc là, on, a, on voit bien les deux philosophies du jeu. Alors, elles sont pas antinomiques. Hein. Vous pouvez euh, y aller euh, en version, euh, version hardcore sur la première carte, si vous me passez l'expression, et puis plus tard, vous dire que vous voulez temporiser un petit peu ou vous voulez absolument récupérer des indices. Donc, sur la, quête, la, la carte de crime suivante que vous allez résoudre, vous prendrez euh, cet aspect-là. Ça n'a pas d'impact non plus sur l'arc narratif, si vous voulez. Que vous choisissiez une issue ou l'autre, euh, la carte ira toujours dans l'arc narratif, et ça ne change rien du tout au jeu, à part les récompenses donc que vous aurez. Parlons enfin des cartes dilemme, puisque ça fait un moment qu'on les évoque. Avant d'attaquer le tour de jeu, il y en a de différents types, mais elles ont toutes quelques sous en commun, c'est la valeur en haut à gauche. La valeur en haut à gauche, c'est la corruption qu'elle vous rapportera en fin de partie. Donc, Plus vous en avez, plus vous vous exposez à être la personne la plus corrompue, donc qui perdra beaucoup de points. Encore une fois, exception en fait, si le crime principal n'a pas été déjoué. Ces cartes euh, présentent un système de risque-récompense puisque malgré le fait que vous preniez des points de corruption en fin de partie, elles vont aussi vous permettre de récupérer des points de victoire. Celle-ci par exemple, qui en plus ne rapporte pas de corruption, me dit que si j'en ai trois identiques avec cette étoile, je gagnerai 20 points de victoire. Donc ça c'est très bien, à condition bien sûr de piocher les autres, donc ça vous impose de prendre le risque de piocher beaucoup de cartes de dilemme. Celle-ci vous rapportera 2 de corruption, mais également 3 euh, deux points de victoire en fin de partie. Donc c'est à vous de balancer si ça vaut le coup ou pas. Ces cartes-là, à la fin de la partie, seront l'équivalent des jetons que vous avez en main. Pour l'instant, ça me paraît compliqué de vous expliquer à quoi elles servent, mais tout à l'heure, au moment du scoring, vous allez comprendre pourquoi elles sont importantes. Enfin, les posters Wanted fonctionnent comme un set collection. Que serait un bon jeu aujourd'hui sans un petit peu de set collection euh, Plus vous en avez de différents, plus vous marquez de points, mais évidemment, c'est au prix également de pas mal de points de corruption. On y vient enfin, le temps redouté, ordre du tour, et là je vais vraiment prendre mon temps pour ne pas vous perdre, puisqu'au début ça peut paraître un petit peu lourd. La première action que je vais faire, ça va être de hook un criminel, c'est-à-dire d'en prendre le contrôle, de le pirater. Alors c'est une action facultative à partir du moment où vous avez au moins un criminel sous votre contrôle. Si vous n'en avez pas, vous êtes obligé d'aller en chercher un. Si vous en avez au moins un, c'est une action facultative, et vous ne pouvez pas aller en chercher plus de trois. Il est à noter cependant que quand vous hookez, quand vous prenez le contrôle d'un criminel, vous pouvez aussi librement en un hook vous débarrasser d'un autre afin que le nouveau criminel prenne sa place, ça ne pose pas de problème. Je vais donc aller choisir mon premier criminel. J'ai deux choix. Je peux le prendre soit dans le pool ici, tout à fait librement, soit si mon adversaire en possède, je peux aller lui prendre le sien, mais je dois lui donner un intel. s'il n'est pas d'intel, mon adversaire prendra ce point dans la banque, ici. Vous verrez en fin de partie qu'il n'est pas toujours judicieux d'aller voler les criminels de ses petits camarades. Ça dépend de certains paramètres, y compris le grip, l'influence. En l'état, je vais prendre celui qui me paraît le plus judicieux, c'est-à-dire notre ami Jumper. Ce cher Jumper, il a une action spéciale qui est de se déplacer sur la zone opposée pour une action, c'est-à-dire ici par exemple. Sachez cependant que vous ne pouvez pas utiliser les actions spéciales des criminels, tant que votre jeton de grip d'influence n'a pas passé ce premier marqueur. Donc pour les premiers tours, je pourrais faire des actions classiques que nous allons détailler ensuite, mais rien de plus. Voilà, j'ai fait mon action de hook. La deuxième action obligatoire, en tout cas systématique au début d'un tour, c'est de prendre du grip, donc renforcer son influence. Alors Sur le mode TTS, c'est très bien, ça se fait automatiquement. Vous gagnez un grip, une influence pour chaque criminel que vous contrôlez actuellement. J'attire votre attention tout de suite sur cette piste de grip. Puisque vous voyez qu'en bas à droite des cases, il y a des petits chiffres qui sont croissants. Il s'agit des points de victoire en fin de partie. Le principe, c'est qu'en fin de partie, vous allez scorer le chiffre qui correspond au disque qui est le plus bas sur la piste, sans compter ceux qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire ceux du départ. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'est pas forcément intéressant de voler le criminel d'un de vos petits camarades. Si en fin de partie, vous êtes dans une situation comme celle-ci par exemple, imaginons, donc là potentiellement, au scoring final, j'aurai 21 points, le, le, le jeton le plus bas. Il me serait mal avisé au dernier tour d'aller hooker par exemple Disruptor, puisque du coup, au début de mon premier tour, je marquerai un point d'influence. Et au scoring final, je me retrouverai finalement avec 3 points, l'équivalent du jeton le plus bas. Donc c'est une mécanique qui vous empêche justement ces espèces de, de crasses de dernière, de dernière minute et qui aussi vous oblige un petit peu à vous concentrer, concentrer sur un groupe de criminels puisque vous aurez du mal à faire monter équitablement tout le monde. C'est une petite contrainte en plus qui rend le jeu plus riche et un petit peu plus complexe. Revenons à la situation de départ. Voilà, j'ai fait mon hook, j'ai fait mon grip, j'ai un d'influence sur Jumper. Je peux maintenant effectuer deux actions parmi les cinq proposées par le jeu. La plus simple, c'est le mouvement. Je peux pour une de mes deux actions me déplacer d'un quartier à un autre tout à fait librement. La seule exception, bien sûr, c'est s'il y a une blocade, donc qui m'empêche de passer d'un quartier à l'autre. Sans ça, je peux déplacer n'importe quel criminel sous mon contrôle dans n'importe quel quartier. Je peux également bien sûr répéter la même action deux fois, hein. il n'y a aucune, aucune restriction. Je peux donc bouger le jumper ici par exemple. Alors moi je vais décider de le bouger ici. La deuxième option c'est de ramasser un objet au sol. Je dis au sol parce qu'on ne peut pas voler un objet à un, un autre criminel, à l'exception de Smuggler dont c'est la spécialité. J'ai ici le bird's eye, cet objet est au sol, je choisis de le ramasser, c'est ma deuxième action. Une autre action possible aurait été d'utiliser le pouvoir de quartier, c'est-à-dire l'icône qui est située ici, donc pour rappel vous ne pouvez utiliser votre pouvoir de quartier que s'il n'y a aucune présence policière et le fait d'utiliser ce pouvoir va attirer une force de police de chaque quartier où elles étaient présentes précédemment. Alors les possibilités sont variées, ce pouvoir de quartier est assez riche puisqu'il vous donne énormément de choix, celui-ci par exemple vous propose de piocher une carte, celui-ci de déplacer un criminel, celui-ci d'inverser deux objets, celui-ci d'utiliser ou de piocher une preuve. Vous voyez qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais le timing est essentiel puisque vos adversaires en jouant vont aussi bien sûr déplacer les forces de police. A défaut de mieux, dernière action possible, tout simplement gagner un grip, donc un influence, pour n'importe quel criminel que je contrôle. Je pourrais donc, si je n'avais pas bougé ou pas ramassé l'objet, choisir d'augmenter mon grip de 1, ou même de ne pas bouger du tout mon criminel et avoir augmenté le grip de 2. C'est un petit peu une action pour dé par défaut, je ne vous cache pas qu'on l'utilise assez rarement finalement dans une partie. A tout moment pendant ces 5 actions, vous pouvez utiliser une ou plusieurs side crimes, à condition que ces conditions justement soient remplies. Le fait de réaliser ces crimes n'est pas une action, vous pouvez donc en faire autant que vous voulez pendant votre tour, mais évidemment, vous vous souvenez qu'il y a tout un tas de conditions à remplir, celle-ci par exemple est assez corsée, puisqu'il faut porter une arme, être tout seul dans une zone avec un criminel qui est contrôlé par un autre joueur, il m'est donc difficile au premier tour de réaliser cette action, puisque de toute façon, mon adversaire n'a pas encore de criminel sous son contrôle. Sachez cependant donc que... Pendant un tour, ces cartes bleues, vous pouvez en, en activer autant que vous le voulez donc souvent ça va vous permettre, je vous l'ai dit, hein, de faire des petites crasses à l'adversaire de récupérer des petits bonus mais le piège serait de vouloir trop investir dans ces side sidecrimes qui finalement en termes de récompense pure et donc en termes de, de scoring à la fin de la partie sont loin d'être essentiels une fois que j'ai effectué mes deux actions que j'ai joué autant de side crimes que j'en avais envie j'ai la possibilité seulement maintenant donc après ces actions de jouer mon story crime mon ou mes, mais de toute façon vous ne pourrez en jouer qu'un même si vous en avez plusieurs il faut encore une fois vérifier que les prérequis sont remplis donc il s'agit d'abord des prérequis en termes d'arc narratif. Bien sûr, les crimes de niveau 1, vous en faites autant que vous voulez. Mais imaginons que j'ai un crime de niveau 2, le D2. Si le seul crime qui a été accompli avant est un B1, je n'ai pas le prérequis de la l'arc narratif D, si vous voulez. Donc je ne pourrai pas du tout jouer ce crime tant que le D1 n'aura pas été commis par quelqu'un. Je fais donc de la même manière que pour un sidecrime, euh, l'action qui est en rouge par exemple, là, ça aurait été lâcher l'objet que je possédais. Je choisis euh, mon orientation. Est-ce que j'y vais plutôt éthiquement Est-ce que j'y vais plutôt avec la main lourde Je prends les récompenses qui correspondent. Et quand on a accompli un side crime, on fait deux petites choses. D'abord, on le met un endroit de la table pour signifier que l'arc tarif est commencé et donc disponible pour faire la B2 et la B3, que ce soit vous ou vos adversaires. Et une fois qu'un side crime est accompli, on unhook, on se débarrasse de l'influence qu'on a sur tous ces criminels. Absolument tous, sans exception. Alors, je vais me redonner le Jumper pour la suite. Mon tour à moi a donc consisté à déplacer le Jumper ici et à ramasser le bird Eye. Vous voyez que... Tiens, je l'ai perdu, je vais la reprendre. Vous voyez qu'en fait, je suis en train de préparer justement euh, mon Story Crime qui consiste à posséder le bird Eye dans une zone avec le Blaster. Donc, au prochain tour, j'ai juste à me déplacer ici. Et si mon adversaire ne vient pas me piquer mon Blaster, je pourrais déjà effectuer... Oups J'ai déjà effectué... On va y arriver, ce crime-là. Une fois que j'ai saisi ou non l'opportunité de jouer un story crime, plusieurs possibilités s'offrent à moi. D'abord je vais récupérer les cartes que j'ai piochées, puisque toutes les cartes que j'ai piochées ce tour, imaginons que j'active par exemple ce pouvoir de, de, de quartier qui me permet de piocher une carte, toutes les cartes piochées pendant un tour se retrouvent devant vous face cachée et vous ne les possédez, vous n'en prenez le contrôle qu'à la fin de votre tour. C'est donc le moment de le faire. A la suite de cela, j'ai la possibilité de me défausser d'autant de cartes que je veux. à l'exception bien sûr des cartes de corruption, ce serait trop facile. Par exemple, cet assaut-là, il me paraît difficile à faire, il me paraît difficile d'avoir une arme à proximité d'un criminel qui est contrôlé par un autre joueur. Je peux tout simplement dire je m'en défausse. Une fois que je me suis défaussé de toutes mes cartes, je pioche un side crime et un story crime uniquement si je n'en ai plus dans ma main. Donc on voit que j'ai encore mon story crime, je pioche un side crime. Sachez évidemment que si vous êtes au chapitre 2 de l'histoire, vous pouvez piocher un crime de, du chapitre 1 ou du chapitre 2. De la même manière si vous êtes au dernier chapitre de l'histoire vous prenez la carte chapitre que vous voulez alors passons un tour imaginons que ce soit encore à moi de jouer j'ai toujours mon petit jumper alors je peux éventuellement euh, pour, euh, pour vous comprenez bien lors d'un tour je vais d'abord grip enfin hook pardon un nouveau criminel donc surtout je ne le prends pas là comme j'allais le faire je le prends ici je vais grip donc gagner l'influence sur tous les criminels en ma possession voilà donc on voit qu'au prochain tour je pourrais enfin utiliser le pouvoir de jumper et passer d'un quartier à l'autre quand ils sont face à face et je vais faire mes deux actions. Je vais donc me déplacer ici. Une action. Alors, j'aimerais bien faire mon story crime, mais je ne peux le faire qu'à la fin de mes actions. Donc, pour l'instant, Jumper ne va plus bouger. Est-ce que je pourrais faire quelque chose Si je regarde cette, ce side crime, je vais être dans une zone avec exactement deux items au sol. Ce genre de zone n'existe pas. Là, on est sur un cas où... Alors, éventuellement, je pourrais utiliser mon pouvoir pour me déplacer, le pouvoir de ville. Mais là, je vais préférer prendre le Grip, donc la fameuse solution par défaut, et passer voilà, dans la zone où je peux utiliser le pouvoir de mon Jumper. Mes deux actions sont faites. Je peux donc maintenant jouer un Story crime. Et ça tombe bien, puisque mes conditions sont remplies. Je suis bien possesseur du Bird's Eye, avec un criminel qui est lui aussi en ma possession. Il y a bien le Blaster dans cette zone. Je pose donc la carte à la vue de tout le monde. Je la lis. J'effectue l'action en rouge. lâcher le Bird's eye. Et je choisis ma récompense. Alors disons que moi, l'éthique, c'est mon dada. Donc je vais... Euh... Alors là, on était en train d'espionner un convoi. Je vais choisir simplement de me focaliser sur l'arme qu'on cherche et non pas exposer les secrets militaires, qui est un petit peu la version all-in de cette carte. Je prends donc, on l'a vu, deux points de victoire. Une carte corruption. C'est un poster. Trois indices. Alors, les indices, on y vient. Le principe, c'est que je vais toujours prendre un indice face visible. Et s'il y en a plus à prendre, je prendrai ceux qui sont face cachée. Là par exemple, je pourrais m'intéresser à cet indice du, du type financier. Et les deux suivants, je vais les prendre donc complètement au hasard, sachant que certains, certaines cartes vous permettent de regarder ce qu'il y a en dessous. Hein. Voilà, bon. Pas beaucoup de variété. Je remplis ensuite face visible euh, le pool des indices. Hein. Il doit toujours être composé de 4 jetons face visible. Et j'ai aussi l'option, avec cette carte du chapitre, on l'a vu, d'en placer deux. Alors moi, ce que je me dis, c'est que je vais déjà prendre un cube afin de faire avancer l'enquête du chapitre en cours. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que si on s'y met tous, je « carte coopératif », on va réussir à accomplir ce chapitre et, selon le chapitre auquel on est, on va gagner des bénéfices. Là, par exemple, je gagnerai 2 points de victoire par cube que j'aurai en ma possession, donc pour, par indice que j'aurais posé sur ce plateau chapitre. Par contre, si le chapitre se termine et qu'il reste des cubes, nous n'avons pas résolu cette enquête et personne ne gagne rien. Si le chapitre est résolu et que je n'ai récupéré aucun cube, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas participé à cette enquête, on voit que je vais prendre un malus immédiat, c'est-à-dire que je vais perdre 2 d'influence sur un criminel de mon choix. Et plus, bien sûr, le temps avance, plus les pénalités pour ne pas participer aux enquêtes sont lourdes et les bénéfices, si le chapitre est terminé, sont importants. Attention, j'insiste bien sur cette subtilité. La récompense, vous ne la gagnez que si le chapitre est complètement terminé. Et le malus, vous ne l'avez que si le chapitre est échoué et que vous n'avez pas du tout participé. Là même si le chapitre échoue, moi j'ai participé, je suis donc immunisé au malus. Elle du chapitre 1, donc je ne perdrai rien. Par contre, mon adversaire, si le tableau reste comme ça, lui, perdra deux grippes, deux influences. Mon deuxième jeton, je peux très bien choisir de le placer euh, face cachée sur le main plot. Alors bien sûr, je le retourne avant de le placer. Et les trois premières personnes à mettre un jeton indice sur le main plot vont récupérer un bonus. Ici, une carte bonus. Ici, un jeton de tolérance dont on va parler tout de suite. Et ici, je pourrais augmenter un grip sur un des criminels en ma possession. Imaginons que je choisisse ce bonus. Donc je ne peux plus révéler cet, euh, cet indice, hein. donc il faut que je me souvienne à peu près de quel genre d'indice je mets, puisque ça va être important pour mon scoring à la fin. Je prends donc ce jeton de tolérance. Alors ces jetons de tolérance, c'est un petit peu particulier parce que sur TTS, on ne peut pas les cacher et il me paraît beaucoup plus judicieux à moi de les cacher, puisque en fait, ils vont diminuer à la fin de la partie votre score de corruption. Ça permet donc de prendre un petit peu de risque avec les cartes dilemme, d'en garder un petit peu plus, de prendre des cartes qui proposent beaucoup de corruption. Si je suis assez malin et que j'ai pas mal de, de, de jetons de tolérance dans ma main également, à la fin de la partie, même si j'ai un gros tas de cartes de corruption qui peut donner l'impression à mes adversaires que je suis complètement pourri, eh bien non, j'ai mes jetons de, de, de, de tolérance, je suis dans les clous, ou quasiment, et je m'en sors plutôt bien, puisque ça peut être un adversaire qui, du coup, va se retrouver le plus corrompu. Je ferme la parenthèse, donc j'ai fait toutes les actions nécessaires. Je vais unhook, me débarrasser, en tout cas perdre le contrôle de mes deux criminels. Mettre cette carte à disposition de tout le monde puisqu'elle commence l'arc narratif. Ensuite, donc, me débarrasser si je veux de cette carte. Et dans tous les cas, repiocher une carte puisqu'il me faut une carte side une carte story. Nous l'avons vu tout à l'heure, quand nous ne pouvons plus, quand il n'y a plus de jetons indice ici à remettre sur le plateau, c'est-à-dire que... Pendant mon tour, je vais prendre ce jeton. On voit donc que je ne peux plus en remettre puisqu'il n'y en a plus. Le chapitre se termine. Et c'est là qu'on va vérifier certaines constantes. On va d'abord vérifier la réussite ou l'échec de, de l'enquête sur ce chapitre. Donc on, on vient le voir hein, en l'état, ce chapitre est échoué. Donc moi, j'ai un cube, je suis immunisé. Mais par contre, je ne gagne pas de récompense non plus. Mon adversaire n'a pas participé. Lui, par contre, il va perdre deux influences sur les criminels de son choix. On avance ensuite le marqueur pour indiquer qu'on est maintenant sur le chapitre suivant. On va se débarrasser de ces jetons-là. On va remettre les cubes indices à leur place. Vous voyez que les petits bâtons correspondent au nombre de joueurs. Donc plus on est nombreux, plus bien sûr il faut travailler pour accomplir ces chapitres. Nous allons remettre également ces petits jetons dans le sac et déterminer ce qui sera nécessaire d'apporter comme indice pour élucider l'affaire du chapitre 2. On voit donc que la donne change. On va ensuite, alors là c'est faussé puisqu'évidemment en fin de chapitre on aurait normalement beaucoup plus de tokens, c'est logique. Donc chacun aurait tenté de prendre ses petits bonus, on en aurait peut-être même rajouté un petit peu. Et à la fin du chapitre 1, on va retourner un token face visible tout en libérant les espaces donc, qui sont à nouveau disponibles ici pour le chapitre 2. Ça permet de donner un petit peu une indice des tendances, un indice des tendances. Alors je vais prendre un exemple, à deux joueurs il faut qu'il y ait trois jetons de trois types différents ici pour considérer... Que, euh, le plan euh, le principal de, du syndicat a été déjoué donc en voyant ceci si vous tenez absolument à ce que le plan soit déjoué vous pouvez être incité à mettre un ou deux de ces jetons de, de ce type là j'en ai un par exemple sachant qu'en plus plus il y en aura plus vous aurez scoré enfin dernière chose à faire en fin de chapitre et ça ça va me, me demander de tricher un petit peu encore et de piocher des cartes on va chacun chaque joueur choisir de se débarrasser ou à l'inverse de banquer la moitié de ses cartes de corruption c'est-à-dire qu'on arrondit toujours au supérieur. Bon, là, j'en ai 4, mais si j'en avais 5, par exemple, j'en garderais 3. Et je choisirais de quoi me débarrasser. Alors, imaginons que là, je me dise, tiens, j'ai déjà deux posters. Je peux peut-être tenter une, un set collection de posters. Donc, je vais garder ces deux-là. Allez, celui-ci me rapporte de l'influence. Et ces icônes-là ne me disent rien, parce que je ne suis pas certain que quelqu'un en ait posé sur, le, sur le, le main plot. Donc, je me débarrasse de ces deux-là. Tout fasse caché bien évidemment, hein, pour pas que votre adversaire n'ait une idée de votre, votre stratégie. Et ces trois cartes vont ici. Toutes ces cartes que vous voyez sont révélées à la fin de la partie et on totalisera donc à la fois les points de victoire qu'elles vous rapportent, mais aussi la corruption pour déterminer qui est le plus pourri d'entre vous. Une fois le chapitre 3 terminé, on en vient au grand moment, le scoring final. Et là, attention, il y a beaucoup de choses. La première, c'est la plus simple. On va regarder combien d'intels vous avez dans votre, sur votre plateau joueur. Ce sont là des points de victoire bruts que vous aurez gagnés quoi qu'il arrive. Ensuite vient le grand moment de révéler ces cartes dilemme et de calculer chacun sa corruption. Disons que j'en prends 3 au hasard pour mon adversaire, et voyons qui de nous deux sera le plus corrompu. Évidemment, en fin de partie, quoi qu'il arrive, vous en avez beaucoup plus, hein, puisqu'il faut un petit peu se salir les mains. Vous l'avez vu à la fin de chaque carte chapitre pour faire avancer l'enquête. On voit même que sur le chapitre 3, on va même jusqu'à piocher 4 cartes corruption, ce qui est énorme. Et même si on s'en défausse de la moitié en fin de chapitre, on en garde quand même quelques-unes. Ici, je suis à 3 et 3, 6 et 4, 10, et mon adversaire est à 3 et 2, 5 de corruption. C'est donc moi le plus corrompu. Chaque joueur va gagner 5 points de victoire par autre joueur plus corrompu que lui. Donc là, mon adversaire récupère 5 points de victoire. Il est maintenant temps de voir si le plan maléfique du syndicat du crime a été déjoué. Évidemment, en fin de partie, si tout va bien, à moins que vous soyez tous absolument pourris, il y a quand même quelques jetons sur le plateau. Alors évidemment, on est allé chercher nos petits bonus également. Et on va retourner tout ça. Selon le nombre de joueurs, on va donc faire des petits tas d'indices équivalents. Et compter combien nous en avons. Alors là, ce qui est important, si on est à deux joueurs, c'est d'avoir au moins trois jetons de trois types différents. Ici, c'est le cas. Donc, le plan du syndicat est déjoué. Ce qui veut dire que moi, qui suis le plus pourri, en tout cas le plus corrompu, on va remplir les termes du jeu, je vais perdre l'équivalent de mes points de corruption. Et là, je vous garantis que ça fait extrêmement mal. Donc là, par exemple, je perdrai 10 points de victoire instantanément. En plus des 5 que vient de gagner mon adversaire, puisqu'il était moins corrompu que moi. Donc, ça fait très très mal. Il y a quand même des façons de revenir, mais ça vous partez avec une longueur de retard assez conséquente, voire même très conséquente si votre adversaire a bien bluffé. Je vous citerai un exemple après qui est assez parlant. On va ensuite tester votre mémoire. C'est-à-dire qu'on va placer les indices du plus grand A au plus petit sur les cercles ici ceux qui par contre sont en minorité vont aller sur la case au dessus vont valoir eux aussi un point de victoire et partant de là on va se lancer dans des grandes multiplications chaque jeton comme celui-ci que vous aurez dans votre main vaudra 4 points de victoire donc si j'étais malin que j'en ai mis beaucoup et que surtout j'en ai gardé beaucoup. Et y compris, alors c'est dommage, j'en ai plus. Voilà, si j'ai gardé ce genre de carte, où parfois il y a 2-3 symboles, là je vais multiplier donc, ces 2-3 symboles, 4, 5 si j'en ai gardé beaucoup, par 4. Tu peux aller jusqu'à 20-30 points facilement. De la même manière, toutes les, tous les jetons timing, je n'en ai pas non plus, ça tombe mal, valent 3 points. Donc si j'ai bien joué mon jeu et si j'ai bien réussi soit à regarder ce qu'avait vu mon adversaire, soit à me souvenir de ce que moi j'avais posé, je vais pouvoir marquer des points identique pour le, le jeton des les indices d'armes. Tous les jetons indices armes que j'aurai dans ma main ou sur mes cartes vaudra 2 points, et enfin tous les autres vaudront 1 point. C'est ce qui peut vous permettre de vous redresser si votre pénalité en corruption n'est pas trop importante et que surtout vous avez eu du flair sur les cartes à garder. Mais là, rendez-vous bien compte que tout le long de la partie, il faudra suivre avec attention à la fois ce qui est posé ici et ce que vous gardez dans votre main ou dans votre pile de corruption. Enfin, en guise de bonus, on va aller scorer les différentes cartes dilemmes que vous aurez gardées, puisque ces cartes n'apportent pas que la corruption, on l'a vu, elles apportent aussi des bénéfices en points. On voit que malgré mon échec et ma corruption, je gagne ici 5 points de victoire. On voit que j'ai deux posters, donc je vous l'ai dit, ils se, ils se multiplient entre eux. Donc 1 x 1, ça fait 1. Ce n'est pas le multiplicateur idéal. Et on voit que ces cartes-là, si j'en avais eu 3 similaires, j'aurais eu 20 points en plus. On additionne tout ça et on, dé on découvre qui est le gagnant. Alors en termes de règles brutes, il n'y a pas grand chose de plus à dire, puisque finalement tout ce qui est mécanique, je vous l'ai expliqué. Et sans y jouer, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer à quel point d'abord ce tableau-là, même à deux joueurs, est mouvant, et à quel point, sans le faire exprès finalement, hein, votre adversaire va fausser vos plans, puisque les criminels sont contrôlés collectivement, qu'on peut se les prendre l'un à l'autre pour un coup qui est assez ridicule. Donc finalement à chaque tour, vous aurez, voilà, vous aurez vos, vos plans ici, euh, vos crimes en tout cas, vous vous direz « bon, voilà, je vais aller chercher le Psykots par exemple », et euh, maintenant que je l'ai... Alors, il est où Il est là. Voilà, je suis allé chercher le Psycho's. Et au tour d'après, j'ai plus qu'à aller au Skyport et je pourrais réaliser ce story crime. Bah oui, mon adversaire, il va le prendre. Euh, il va prendre le contrôle de Sprinter. Il va le poser parce qu'il veut faire autre chose avec. Il va aller là-bas. Ou bien, je sais pas, vous comptiez euh, activer votre bonus de quartier pour aller euh, vous envoler ailleurs. Mais en faisant ça, bah, vous allez finalement attirer l'attention de la police et permettre aussi... J'ai fait une bêtise... Voilà, et permettre aussi à votre adversaire d'utiliser son pouvoir de quartier. Donc c'est dur de rendre finalement, de se rendre compte à quel point tout bouge et, euh, et à quel point vous allez devoir réajuster finalement vos plans. Vous ne pouvez pas faire de plans trop sur le long terme. Et c'est ça qui est, on va dire, délicieusement frustrant parce que oui, c'est agaçant, mais en même temps, il y a du piquant parce qu'on peut aussi essayer de lire un petit peu ce que veut faire l'adversaire, s'il commence à bouger des barriques, des blocages, s'il commence à bouger la sentinelle, s'il se focalise sur un criminel ou sur un objet. Et il est difficile de décrire aussi à quel point on peut se sentir sale quand en fin de partie, on se rend compte qu'on est absolument, complètement, excessivement corrompu. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma première partie avec mon camarade. Il avait un tas de cartes de dilemme ici qui étaient abominables. Je me suis dit, j'ai vraiment de la marge, je peux y aller. Et finalement, il s'avère qu'il n'avait quasiment que des cartes à zéro corruption. Je me suis retrouvé avec, je crois, 28 en corruption. J'ai perdu 28 points. Et, euh, et au score final, il m'a mis 40 points dans la figure puisqu'il avait bien sûr réussi, à, et moi aussi j'avais œuvré d'ailleurs, à, à valider le crime principal, à le déjouer. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne peux, peux pas le matérialiser à moins de faire une partie, de faire un, un gameplay. Vous devrez donc quelque part me croire sur parole et pourquoi pas télécharger vous-même le mode sur Tabletop Simulator et essayer ce jeu afin de vous rendre compte à quel point ça peut être palpitant. Si vous aimez, encore une fois, le bluff, les jeux à tiroirs, les surprises, les retournements de situation et puis le fait de, pas, de ne pas pouvoir tout planifier proprement. Ce n'est pas un jeu où vous allez planifier sur 10 tours, au contraire, c'est un jeu où vous allez devoir vous adapter constamment et parfois changer votre, euh, votre sens de la moralité en vous disant « Allez !» Maintenant, je suis trop corrompu, j'y vais à fond, je prends toutes les cartes de corruption que je peux, je laisse tomber le, le, le crime principal et j'essaye de gagner comme ça. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment, vraiment un, un de mes coups de cœur de cette année et je vous recommande chaudement au moins de l'essayer. Sur ce, je vous souhaite de belles parties et je vous dis bien sûr à très bientôt.